faut pas confondre. Il y a euh, ce qui est obligatoire, et euh, pour tout ce qui est adulte, euh, il n'y a absolument rien d'obligatoire. En revanche, depuis peu, pour les enfants de moins de 12 ans euh, qui se déplacent à vélo, euh, le port du casque est obligatoire. Euh, un deuxième cas de figure, euh, lorsqu'il y a des déplacements euh, collectifs euh, d'enfants avec encadrement type centre aéré, euh, euh, les écoles ou autres, euh, les encadrants doivent avoir un gilet haute visibilité pour matérialiser sur la voie publique qu'il y a un groupe d'enfants à vélo. Maintenant, même si ça n'est pas obligatoire, à vélo on est vulnérable, on est très vulnérable, vulnérable aux autres. Aux autres usagers de la route, les motos, les scooters, les voitures, les poids lourds qui ont beaucoup d'angles morts et qui ont du mal à percevoir ces simples vélos qui sont très souvent bord du trottoir. Euh, là, il devient fortement recommandé, donc ce n'est pas obligatoire, hein, mais fortement recommandé de s'équiper. Protection de la tête, donc euh, on va aller euh, chercher un casque homologué euh, pour se protéger la tête. Euh, on va porter des gants en cas de chute. Euh, on met les mains en avant euh, pour se protéger et donc euh, les, les mains en général euh, subissent. Euh, on va euh, essayer de se faire voir. Donc, euh, soit avec un gilet de visibilité, euh, soit aujourd'hui, il euh, euh, y a tout un tas de, de, de choses qui existent, euh, des petits flash LED ou autres qu'on peut placer sur les sacs à dos, euh, euh, sur ses vêtements euh, pour être vu. Ce n'est pas forcément pour nous voir, c'est pour être vu des autres. Et euh, un dernier petit truc auquel on ne pense pas, mais qui est relativement important, c'est une simple petite paire de lunettes de sécurité transparente euh, qu'on peut trouver vraiment pas cher en premier prix dans, dans, dans tous les magasins de, de vélo et qui permet de se protéger les yeux. Euh, de quoi ben, Contre les projections euh, des autres véhicules. Euh, ça peut être gravier, poussière, euh, un petit gravier envoyé par un, un, un poids lourd euh, qu'on suit. Ça peut faire très mal à l'œil. Euh, ce choc violent peut nous faire perdre euh, la maîtrise euh, du vélo et chuter. Euh, et dans la chute, là, il peut se passer énormément de choses, hein, surtout justement lorsqu'on est euh, vulnérable aux, aux autres usagers.